Monster. Hey, salut à tous les amis. Salut, Mister Momo. Salut tout le monde. Salut Nico. Comment tu vas? Bah bien et toi? Bah, ça va, ça va. Bah, écoutez, on est reparti hein, pour un nouvel épisode de Kane et Lynch 2. Donc, euh, bah, bah, on après, est parti. Ouais, après l'épisode express de la dernière fois. Voilà. Entre le premier le, le retour qui était un peu fail et oh, l'épisode ouais. express de la dernière fois. Bah, il y Alors, eu voilà. Aussi, mais bon, euh, il y a eu du swag, franchement, je y a vraiment, euh... Ouais, ouais, franchement. Ouais. Bon, là, d'après ce qu'on a vu quand on a coupé la dernière fois, euh, ça va être assez gore, je pense. Donc, euh. Les plus jeunes âmes d'entre nous, euh, quoi d'entre vous, de viewers, euh, euh, bah, je vous conseille de peut-être éviter de, de regarder ce jeu. Euh, je sais pas, il était Peggy quoi le, le jeu Peggy oh, 16 ou, ou Peggy Ouais je pense, <rire> mais il y a quand même des trucs shootés, tu vois mais. Ouais. <rire> je suis pas sûr que tu Ouais. Que ce soit quand même pour les enfants. Voilà. <rire> mais bon. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, nous, ben, ça va super, nickel, et on est parti, on va vous laisser porter un peu de la cinématique. peut-être pas trop au top de leur forme. Oh, putain, il s'est bien fait découper, quoi. Ah ouais, il s'est fait taillader, hein. Tu crois qu'il a pas la même chose sur les Zizi, ou quoi Je sais pas. Mais là, c'est sale, là. Euh, si t'es taillé comme ça, à mon avis, euh, t'as pas trop le... <rire> J'aime bien le foutage, c'est trop ouais. génial. Tu rentres dans une laverie en plus ouais. bah bon, en fait comme c'est moi qui héberge ça va être moi qui vais être là quoi. ça c'est toi ouais qui ah. est tout nu en train de faire décaler un gros monsieur chauve ah, je lui ai un peu brisé la c1 c2 je crois ah, et toi oh là oh, momo mon dieu mon dieu momo qu'est ce qu'ils ont osé faire ça Jamais de me retoucher. Franchement, à la place de Kane, mon gars, mais je t'aurais déjà buté en fait. Lynch. <rire> Lynch. Oh, mais mec. Merde. Lynch. Regarde pas. Ah, bah, elle est morte. Ah, et apparemment, c'est ça, elle. Ouais. Putain, on vont avoir des sacrées cicatrices, hein. Ah, ça fait guerrier, ça. Ouais. Enfuyez-vous! Ouais. Oui? Oh mon dieu, comment on a du mal à courir, mec! Ouais, c'est un peu bizarre. Surtout à poil, la vie t'a l'air. <rire> oh, on peut ah, sprinter veux... là. Tu veux. Tu veux. Tu veux parler. Et non. tu veux parler, Momo. Ouais. Ah, bon, bah on va être douché là, je, je pense. croyez mort? J'aurais mieux aimé. Il des... faut monter quelque part. Est tu les deux le signes. Je sais pas. Non, ah là ah, l'escalier bon. là. La pierre failli nous avoir aussi. Sûrement des ordres. Deux chances aussi. Je vais te dire. En même temps. Euh... Si tu m'avais pas frappé. Voilà. On n'en serait pas <rire> J'aime bien le flotte à son truc. Ah ouais non mais c'est dingue. Je n'aurais jamais. Maintenant je fais tout ce qui te reste, <rire> tu sais où je te suis au moment là. Je pense qu'on peut passer. fait. je sais pas si c'est du monde de l'autre côté. Ouais, y'a a, y quelqu'un, y'a quelqu'un, mec. C'est notre seule option. Ok, traverse son scartoir. Allez, Et à droite, c'est du monde ou pas c'est ça, il y a un mec qui patrouille là. Il vient vers nous, il vient vers nous. Oh putain, ouais. C'est bon. Bon, bon on peut passer comme ça parce que. Ça fait mal D'accord, je suis tombé. Bon, c'est foutu. Et attends, mais je pouvais le prendre comme bouclier humain et j'ai. je crois si je me suis touché de touche. Mais ah. j'aurais pu, pu te sauver, mais je suis désolé mais. Alors d'après ce que j'ai vu, ils font les rondes d'une certaine manière. Et faut contourner les de bus en fait en fait les évitant les mecs. Moi je serais partant d'en choper un et. Lui il est en train de pisser alors on va attendre un petit peu. Il va nous tourner le dos, il va se barrer normalement lui. Tu me dis Ouais bah écoute, je sais pas pour l'instant il danse devant le mur. mais mec qui arrive par la droite. Il vient pas vers nous pour le moment. Si. Il nous a vu, il nous a vu. Putain, ça fait mal Passe fort Il vient de tuer T'as une touche là pour l'attraper C'est bon je l'ai J'ai un flingue Moi je cours à la bite à l'air. C'est méchant lui euh, Tu Bah Fais F pour, pour la battre Fais F ah bah, C'est bon, j'ai un flingue. As un flingue. As Bien joué. Il est mort. Il est mort. Ah putain, y'en a un à côté du bus, mec. Il est pas mort Il n'y en a pas qu'un. Il est mort, si c'est bon. Il y, il y en a un caché là. là, ouais. Il y en a derrière le bus, fais gaffe. Passe pas devant moi, passe pas devant moi. Il est le tour du bus ou quoi pas le pas tour côté. Du, le tour Ouais, bus. il est là. Il est mort. Non, je prends des mines mec. Il est pas une arme à récupérer sur elle là On entend pas que ça s'en fout. Bon, on les a tous butés là, c'est bon Ouais, normalement, ouais là où je vais, je crois. Ouais. Au moins qu'il fallait prendre un bus pour se barrer, non Ouais, non. Les ça, il aimait tout faire à pied, et comme ils sautaient les mecs. Alors, imagine qu'on y aura plus. Par là, mec. Ah, le volet si. Un euh... <rire> poil, un flingue à la main, la bite à l'air. Ah avec des taillades et remplis de sang. Oh oui. les flics. Tu, tu sais pertinemment euh. qu'on pourra pas passer euh, sans, sans nous faire repérer. Attends on avance un peu. Donc il faut les buter. On se met ici, là ah moi je suis derrière une poubelle. Et je prends celui de droite. Ouais je prends les deux de gauche allez. Feu. Continue. En fait peut-être. Il ah, ils discutaient avec un mec en fait. Ouais. Tu vas à ma vue, on a vu les deux, les deux flics tomber en même temps quoi. balle dans la tête. Y un il y en a des gens qui hurlent, qui tirent, qui regardent. Faut qu'on continue. Non non, il y en reste trois à droite. Avance Allez <rire> et du middle il est mort. <rire> Ouais, ouais. A gauche, il y en a Je crois j'ai tué le civil. Je n'ai vu qu'à une table, je l'ai tué. Sur ma gueule, je vais crever, je vais trouver Nico. Je suis tombé. Tu as une médée, s'il te plaît. Attends, attends, attends. Il est sur mon cadavre, il est sur mon cadavre Et voilà, bon. et voilà. Le problème, c'est que je peux pas et te relever, vu que ça va très très vite et tuer eh les, les mecs en tu même règes, temps. je relâches, que tu butes le mec et que tu viens de me relever, c'est tout. Bon, on choix. fait la même. allez feu faut qu'on continue il est mort, le mec on est d'accord attends ah, attends tu peux le fiffou avance pas pour le Je j'ai piqué les grignes flic moi Moins un à droite moi deux à droite eh ça, je touche pas j'ai mis un chargeur sur un mec qui a plus, il a pris une seule balle Y'en a partout! y a Ah, y'a ouais, des moments où tu tires sur le mec, à pas les C'est ça. A droite, ils sont morts. À gauche! Gauche, tu, tu veux mal. de l'aide? Ça a pas l'air trop mal. Merde, je sais pas! On en a bien là. Attends, y'a des armes qui se tirent. Ah, j'ai récupéré un. Euh... Attends, c'est A, E. Oh, je voulais indiquer le aussi. Il y a une calache mais bon, je prends plutôt les vin de gun je sais pas ce que c'est mais euh est où, mec j'en suis revenu c'est bon on peut avancer là où tu veux je sais pas où vous passez, passer mais. Euh je pense qu'il faut passer par le non à droite là je sais pas, non, c'est où ah, Là par ici oh. T'es rentré à moi T'es entré où Non non non je suis là, je suis là, là dans le petit chemin là y a un truc ici vais. qui est mort tu sais pas où tu es. Faut se tire ici. Là ici, la Là, ah, Là mais voilà ouais, c'est ce ma bite <rire> ah ouais non. Ah putain oui c'est des Merde. Ah putain. Ça va ou. Ouais, ouais c'est bon c'est bon Moins un off flic Bon j'ai tué déjà le... Ah merci Mo tu m'as sauvé la On vie Ça me prendra moi par contre ma gueule Je, je tombé, j'ai Tu peux tu venir ou pas Non j'arrive Ah ça me rush Je vais crever Nico Putain reste pas là putain J'ai plus balle. de balle Non j'ai d'armes Ouais j'ai ramassé J'ai ramassé d'armes de fric qui tire pas droit et qui arrive pas à tuer des gens putain Une... Un chargeur pour tuer un mec Merde ça je vais faire hop Bon viens on avance ce jeu qui est un de feu. Ah ouais non mais voilà. Désolé les amis on n'est pas trop trop bavard euh, ah ouais, mais, non, mais là, on essaye es d'être concentré guerre, là parce putain. que c'est tellement le... n'importe quoi. Tout notre monde est train de s'attirer dessus par des flics. C'est vous des munitions en ramassant Nico parce qu'il y en a un, un peu partout qui traîne. Bon, bah je, je vais faire les autres cadavres de flics. Je Je pense avoir des pas. sirènes mec hein. C'est un peu notre quotidien tu vois depuis quelques jours là. Mm -hmm. là je parle génial. Tu sais bon t'es prêt Ouais. <rire> Par là On a eu les petites visions d'horreur Il doit bien y avoir des fringues Tu fais chier Des fringues Toutes les boutiques elles sont fermées mec Là ici il y a un volet Par là Avant que tu débarques Et tu me l'as signé comme <coughs> ça Ouais en gros euh. A, euh mon perso avait une vie avant qu'il euh, le tient débarque mais en même temps c'est ouais, euh, mon, mon perso qui lui a demandé de venir quoi. Oui, et puis en plus il est foutu dans la merde jusqu'au cou quoi cet enfoiré. <rire> Viens, j'ai juste 2-3 trucs à régler ouais, tu parles, c'est avec toute la mafia ouais. du coin, tu sais. Eh b. Ouais c'est magazine télé en fait. Ça, quoi. Hmm. Lynch, il faut que tu te calmes. Tu sais quoi, Kate Va te faire foutre Va te faire foutre Momo J'ai un fusil à pompe. Je suis désolé, d'accord mais on peut s'en sortir. Je les laisserai pas s'en tirer comme ça Bien sûr que si. Les morts s'en foutent. Tu peux me croire. Écoute, j'ai besoin de ce contrat. Je dois le faire pour ma fille. Ensuite, terminé. C'est... C'est mon dernier boulot. Alors vas-y Lynch, Shang-Chi s'arrêtera pas. Il faut qu'on monte à bord de ce bateau. Il n'est pas question de partir les mains vides. Pas maintenant. Je n'ai que ça. Et j'ai besoin de ton aide. T'es avec moi <rire> C'est tellement sexe tout ça quoi. Ouais. Mon dieu. Bon alors Oh putain merde C'était pas là qu'il fallait sortir. Il y a du monde là. dehors mec. Tu fais quoi là Tu traverses ou pas toi, plein milieu de vous. Ah bah attends, y'a un autre volet ici, il faut sortir ici non Ouais. Oh, Moins à droite. Okay. Bon, il me faut des mines. De toute façon de Le chien le chien le chien, oh, le chien. Est derrière aussi Derrière le comptoir, là bas Il y en a à droite oh, bah, un peu plus, je pas, un peu la larme la l'arme si tu veux fait des hit euh, tu me couvres Allez Merde on se sépare C'est l'avance aussi. Allez, je couche. Moins à droite. Je passe les shots. Lynch Bouge pas Tu les occupes Ouais. Ouais, marqueur dans la tête. Lynch Il y en a derrière comme toi. GG Je vois pas de quoi tu parles. Ça c'est du bon boulot, mec. C'est à peine expéditif. Hein. Merde. Oh putain, il y a du feu. C'est mort oh. Mets-toi couvert, mets-toi couvert, Nico. Pas, pas devant moi, bordel. Putain, tu casses les burnes. oh Putain, Nico. Putain. <rire> mais non, mais tu fais. Il y avait <coughs> des mecs à droite, t'allais te cacher contre eux en fait. <rire> tu vois, sur ma vue, je te mais je peux même pas tirer sur eux parce que t'étais devant moi. Il prend une mine. Ok, t'es là, Nico Nico Nico Oui, je ah, suis putain, là Le bug de sa maman. Hein. Ça faisait une nuage, j'essaie de prendre des munes. Oh euh, J'ai pas compris comment t'es parti là-bas oh, eu... bah en fait moi j'ai suivi ton perso mec Ah non mon perso il s'est arrêté pour prendre des munitions sur le sur le Mais moi j'ai une coupure bon, de ta connexion Mais ouais mais putain elle sort de ce couvert de merde Tu t'es pas relevé là Ici bon. Relève moi relève moi Relève moi je suis à tes pieds putain Putain quel bordel mec Mais recule, recule Nico, recule Attends. Reviens on était là où je suis là. Attends ouais mais j'essaie... Mec je Putain je te jure c'est dep. T'as encore coupé ou quoi Nico Non non je suis là, je suis là. Non, avez... Mec tu m'entends Oui oui je t'entends mais.. Avance boulot Ah je suis derrière toi donc. Non, mais passe à droite, passe à droite pas le FIFOut, monte pas trop euh, la fenêtre euh... Alors, est... Ils prennent rien sa mère, ça c'est plus Moins un Allez, moins un aussi. Derrière la voiture là il se protège bien lui. Le... On passe ses balles. C'est Il est mort, moins deux. Il reste un à droite Là ah, faut que j'avance pour prendre des mines. Il est encore mort. Il est décédé. Il reste un qui tire. Hein. Je sais pas où il est. Oh ils sont masses, ils sont masse Je vais crever Nico. Fais gaffe hein okay. Là, je touche rien hein. Moins un Mon dieu, franchement euh... Ah ce jeu il est euh... What the ouais, est est fuck Est-ce hein. est que certains parmi nous ont déjà fait bah, c'est vrai qu'on a même pas posé la question Ah non, c'est vrai Je sais pas s'il y a eu beaucoup de retours sur ces vidéos en même temps Mais euh... Ah oh, putain de merde A travers la vitre T'es en vie Ouais je suis en vie Tu l'as tué Oui t'as tué ouais. Okay. J'ai tué. Il reste non Ouais, il en reste encore un derrière le, le, le petit van. Là ah, j'avance, désolé. Il est toujours en vie, hein. Il a pris des balles. Bien, je l'ai eu. Merci okay, de l'avoir okay. occupé. Okay. Je trace un peu, on en avance. Enfin, on trace pas trop, mais. Ah voilà. Et bien ah, voilà, bah, voilà. Bien joué Encore un niveau de fini, les amis. Ah ouais, mais comment, combien on prend <rire> de morts Je sais ouais, pas si quelqu'un tient le compte, d'ailleurs, de toutes les morts qu'on a pu prendre sur ce jeu, mais... Ah ouais, non, mais c'est euh, hallucinant. Pas question, je... Voilà, les amis, bah écoutez, nous, on va se quitter là-dessus. Encore un épisode bien expédié. J'espère que ça vous plaira. Et en tout cas, bah, je remercie bien Mister Momo de, de suivre cette aventure avec moi. Pas Et pas euh, ça, pas, bah, on, on va se retrouver la semaine prochaine, alors, du coup. Et oui, à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, Ciao salut à, à tous les amis, portez-vous bien. A plus. Ouais.